Et donc, quand vous allez vous lancer, vous, vous devez comparer le bénéfice et votre salaire actuel pour vous dire, mais, mais oui, mais pourquoi j'hésite Puisqu'on ne veut pas m'augmenter. Je, je touche 23 euros de l'heure net et on, personne ne veut m'augmenter. Ah, mais si je me lance, je vais faire 37 euros de l'heure ou 42 euros de l'heure. Eh ben, voilà. Et en plus, je vais être libre. Et en plus, on ne va rien m'imposer. On ne va pas m'imposer un thème, on ne va pas m'imposer un spectacle, on ne va pas m'imposer « je vais faire ce que je veux ». Donc, euh, autant gagner un petit peu plus et être libre. D'accord euh, Et quand vous, quand vous parlez de votre salaire actuel en tant, en tant que salarié, euh, essayez de voir un petit peu tous, toutes les heures que vous passez en réunion avec eux pour rien, ou au téléphone pour régler un problème. Euh, comme je vous ai dit au début, ben, quand, vous avez un, quand vous avez un projet, ben, en cinq minutes, vous vous dites, allez, c'est bon, je le fais. Je n'ai pas besoin de téléphoner à l'un, téléphoner à l'autre, faire une réunion, etc. Alors, évidemment, quand vous allez être seul, bien entouré par votre famille ou par des amis, évidemment, vous allez avoir du, du, du travail, mais c'est pour vous c'est vraiment pour vous alors que quand on est dans une association euh, on a l'impression de travailler mais pour rien parce que d'abord souvent les, les bon, pas toujours attention hein, il y a des associations qui, qui respectent leurs professeurs mais euh, quand on est en souffrance dans une association il ne faut pas hésiter, il faut partir, il ne faut pas rester parce que d'abord euh, intellectuellement ça vous prend toute votre énergie, ça vous prend toute votre créativité et c'est pas bon, c'est pas bon pour notre, euh, notre santé mentale.